Les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Donc aujourd'hui petite séance, on va faire une petite séance épaule. Mais avant de d'attaquer la petite séance, on est déjà à la salle. Je vais vous parler un petit peu des, des programmes qui sont sortis là. On a sorti, on a sorti des. Arrête de rigoler derrière la caméra, il rigole, il me casse les couilles. <rire> bon, moi je veux savoir si on a reçu de l'argent. <rire> on déjà. a sorti des, des petits bangers. Donc je voulais tous vous remercier déjà pour les commandes que vous avez passées, avec plaisir, merci de la confiance que vous nous accordez. D'ailleurs si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas, faut nous accorder de la confiance. Il faut aller sur le site, il faut il faut commander des programmes, il y a tout ce que vous voulez. Vous allez trouver des programmes débutants, des programmes intermédiaires, des programmes avancés, des programmes sur -avancés. Donc voilà, sachez qu'en plus de ça, notre but c'est vraiment de vous aider au maximum. Même si vous n'avez jamais fait de muscu, vous avez carrément un ordre logique des programmes à prendre le premier, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Arrivé au sixième, vous avez transformation, elle est finie. Euh, limite naturelle atteinte normalement, si vous avez fait au maximum. Pourquoi tu me filmes ah, c'est ta vidéo. Non, on va pas s'entraîner aujourd'hui, je pense pas qu'on va s'entraîner non, non, non, non, ils veulent de... Je pense va ils faire du curling, training. ça fait longtemps. On va faire du curling là, bon curling. T'as bon, choisi allez. quoi aujourd'hui Aujourd'hui j'ai choisi épaule, en plus vous savez que c'est mon point faible, que je commence à rattraper tout doucement, mais il y a encore un petit peu de retard parce que les bras sont trop gros. Je vais essayer de vous envoyer du lourd. Excuse-nous monsieur. Eh, c'est la vérité gros. Excuse-nous les bras ça, trop ça gros. <rire> c'est pas mal comme problème ça. <rire> je vais vous montrer à quoi ressemble plus ou moins mes séances et je vais vous donner une petite astuce. Donc restez bien jusqu'à la fin, un exercice pour l'arrière d'épaule que j'ai découvert à pas longtemps. C'est une pépite, magnifique. Bon, premier exercice développé militaire à la barre. On a fait un système ambivalent. Normalement, je le fais debout, mais j'ai un peu mal au dos à cause du basket, etc. Ça fait trois semaines que j'ai pas récupéré. Premier exercice développé militaire barre. Je vais faire une pyramide. Je vais essayer de monter à quoi 60, 70. Je dois préserver un peu mon dos. Et voilà, je débâcherai après le premier exercice, je pense. que je vais monter plus je suis très bien là à 60 j'ai j'ai déjà du mal et je sens que ça me tire sur le bas du dos il fait le fragile hein. ouais je mets pas lourd ouais j'ai mal au dos il croit que FF c'est fragilité l'antisme mmh. FF c'est quoi force et fun Là on voit, t'inquiète, Burger King, McDonald's. C'est mytho, tu dis ça moi <rire> Attends, restez bien jusqu'à la fin les gars. Il dit qu'il y a un mauvais physique, c'est pas vrai. Pour avoir un mauvais physique, il faut déjà avoir un physique, chose que je n'ai pas. Je peux pas avoir de mauvais à physique. Vie, toi tu fais pas partie des 1%. Non, moi je fais partie des merguez. Quand je débâche, on va voir si moi je me fais baiser dans mon cul. Bon, on ranger notre bordel. Hein. On a fait un bordel, faut ranger. Développé militaire bar, c'est fait. Maintenant, on va passer sur l'isolation, on va faire des élévations latérales. Vous allez voir, mes sens pas. elles ne sont pas longues, mais j'y mets beaucoup d'intensité. Je vais quasiment à l'échec sur chaque série et j'essaie de vraiment ressentir se au maximum. Mais en fait, c'est pas l'échec musculaire, c'est vraiment la douleur. J'ai encore de la force, mais ça me fait tellement mal que je suis obligé d'arrêter. Je vais jusque-là. Bon, élévation latérale, j'ai pris des 14 kg, c'est léger. Et je vais aller jusqu'à l'échec, Ça veut dire que si je dois faire 25 reps, je vais faire 25 reps. Vous pouvez aller à l'échec de toute façon sur des petits muscles comme les bras, les épaules. Ça posera pas de problème niveau système nerveux. C'est vraiment si vous allez à l'échec sur des grosses séances comme le dos, les cuisses ou là, vous allez avoir du mal à récupérer nerveusement. Allez, c'est parti voilà c'est bon frère, si vous voulez plus, allez sur OnlyFans, c'est bon frère. Bon, série suivante, c'est là on va voir si je suis bien vite, c'est B, quand je fais des épaules. Ouais, j'ai une toile d'araignée, les élevations latérales. Lana caught me it up, up. now nah. Il est parti vérifier mais si n'était pas sûr de lui. Je te jure, ouais, c'est ce fort je suis naigre, il m'a pas dit. Donc là, il est en pleine séance, hein. il doit aller la finir. Donc Pimous, ils t'attendent, ils veulent voir ce que tu vas faire ouais, après. c'est bon, si c'est bon. On peut y aller De là, tout <rire> se passe bien dans ma séance. Non, en termes de volume et tout, je pense que je suis à 100%. Y a pas de... Je suis au maximum de la transformation. En termes de sèche, tu devrais prendre... En termes de sèche, je pourrais descendre encore un peu, mais je sais que je ne vais pas être à l'aise plus bas en body fat et je vais recommencer à choper des TCA alors que là, j'ai aucun problème pour m'alimenter. Il n'y a pas de je craque sur des trucs bizarres. J'arrive à attendre le week-end, je mange bien. Mais pour sécher, comment tu ferais Pour sécher, j'irais prendre le programme Fusion 3. Est-ce que je peux dire ce qui comporte un petit peu vite fait bah, Du chargement naturel et du, du chargement naturel un bon produit. Ouais, non, pas sûr, on peut mourir non, en vrai. C'est vraiment un programme. Si vous n'avez pas de cardio, vous allez finir un programme. En plus d'être plus sec, vous allez avoir un gros cardio avec ce genre de programme, je vous le dis. Mais Il ne faut être pas être facile mourir. à tenir, mais il va falloir être motivé et déterminé. Là, on va attaquer l'arrière d'épaule. L'exercice est super simple, ça s'apparente à des élévations latérales, sauf que ça va être un peu différent. Charge modérée légère, parce que c'est très dur. Et en fait, vous allez mettre rien du tout pas de barre, rien. Vous allez venir prendre la petite boule et en temps normal quand vous faites des élévations latérales, vous êtes comme ça en neutre on va dire ou en prunard. Vous allez vous mettre en supination pouce vers l'extérieur et vous allez venir faire une élévation latérale comme ça sur le côté et vous allez voir votre arrière d'épaule comment il va cramer. God. Ah, du Merci God. Merci God. du tout puissant. Rollin. Voilà, ça c'est ma préférée sur le profil. Toi, c'est l'épaisseur qu'il faut montrer en fait. Hein. C'est comment épais. Ah ouais, je suis épais. J'ai des bzas et un gros dos frère. On a été épais. Les abdos sont l'opin. Hein. Bon, voilà, fin de séance. C'était une séance assez rapide. J'ai mis quoi J'ai mis 30 minutes, je pense. Mais c'est largement suffisant ce film est assez d'intensité. Normalement, vous en avez largement assez. Donc voilà, si jamais c'est pas déjà fait les potes, pensez à vous abonner. C'est important quand même. Pensez à liker la vidéo. Pensez à lâcher un petit commentaire, genre le mot du jour, on va mettre... Euh... Les épaules, elles ressemblaient à quoi Des couilles Couilles. Et dites-nous ce que vous avez pensé de l'intro que vous avez vu en début de vidéo. C'est la nouvelle. Moi, je pense qu'elle est... J'aime bien. Et la bannière La quoi La nouvelle bannière. Quelle nouvelle bannière T'inquiète. J'ai Déjà oublié, voilà. <rire> non, mais là, la bannière, elle change aussi. Hein ah ouais, ouais. Hey, Il m'a pas prévenu. Il me fait des surprises. Ma mère, il me fait des surprises. C'est ça, les moins 600 euros sur le compte <rire> C'était Fitness Fusion, Force, les fun.